Yo, oh, oh, oh, tout le monde Yo les amis, comment ça va Bienvenue dans ce live Hashtag Luthor, hashtag Arnova, les frérots d'Arnova Les frérots d'Arnova qui nous ont sorti une dinguerie cette semaine, faut que je vous montre Ils nous ont sorti des manchettes PSG les gars, PSG eSport Et qui c'est qui les a fait C'est Kini, Kini le boss eh, Ils ont un partenariat avec euh, le PSG eSport avec Luthor, les gars, il y a du lourd. Et j'espère qu'ils vont être partenaires de la S Monaco très bientôt, la S Monaco e-sport. Et du coup, bah, les manchettes, elles sont en précommande. C'est une dinguerie. Si ça vous intéresse, le lien on the description, bien sûr. Et bien, bah, on est qualifié, on est d'accord. Hein Allez hop, fin des playoffs, pack opening. Pack opening, foutez-moi la paix. Je veux packer maintenant. Arnova, package. J'imagine trop, de ces Philippe Rizzoli, il danse comme ça, et d'un seul coup, il jette le micro, et il part en couille, tu vois. Ah, ce serait trop stylé. T'as Philippe. Philippe, reste tout reste, reste, reste, reste, tes Philippe, s'il te plaît. Allez, on ouvre. Là, c'est mes récompenses. Euh, Rivals. Et du coup, Caliph. Bienvenue, Will Freedose. Oh, Madison. Ça me donne envie de danser un Madison. Allez, pas que je Miskin, il est mort, désolé. Non, je crois pas, frérot. Oh, il est pas mort, là. Il... il fait que des lancers de micro dans les supermarchés. Yo, mon Wilfried, comment ça va Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, Brandt. Allez, je veux. Là, ce soir, je veux du lourd. Il y a des nouveaux packs Il y a quoi, les gars Dites-moi tout. Oh là là. T'as Werner, il vaut déjà 900 000. Euh T'as, il me le faut. Faut que je le pack. Je le pack je le vends direct les gars Ah y a pas de nanana, Patati patata zazazi zazaza Allez les gars pack joueur rare Non vendable mais nique-mouk Allez c'est parti Ah des packs joueurs rares comme ça ça va ils sont bien ceux là Ah un petit euh, 83... Ah sommer Oh je suis trop un crack Vous avez vu les gars direct suisse Pam sommer Le durlo. Dans 20-30 ans il n'y aura plus Ouais, bon. Ah, Brésilien. Ah, Felipe. Oh. Felipe, Felipe. C'est moi avec des vœux. Eh, on dirait pas moi, mais avec des cheveux, les gars, et des lunettes. Et moi, je suis plus beau, quand même. non Alors, quoi qu'on a. Pas que joueur premium rare Et pack joueur rare. Ah, bah vas-y, on va s'ouvrir ça. Hein. De toute façon, on va s'ouvrir les deux. Allez, c'est parti, les gars. On veut du lourd. On veut du petit, de la couleur. Moi, je veux de la couleur. Je veux voir carnaval. 83+, plus Cavani. Ah, non. Quoi Ouais. Ouais. C'est pas ouf. Allez, on s'ouvre un autre gros. Un autre petit. Et après les gros. Allez. Oui. Ah non. Oh. Andanovic. Oh. Ah, j'ai cru. Hein. Ah, j'ai cru les gars. Ah. ah. Bon, c'est pas mal. Hein. 86, c'est pas ouf. Ah, derrière, par contre, on a... Que de la drum. Oui, 85 plus, Maraise. Ah, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, en fait, faut que les femmes elles arrivent en même temps. Si celles du milieu elles arrivent après, c'est un 85 plus. Mais bon, ouais, on va pas cracher dedans. Hein. Arnova il porte chance. La semaine dernière, on a eu de la chance. Ah, 83 plus. Ma type Ouais. La semaine dernière avec Arnova, on a eu de la chance, les gars. Bon, malheureusement, ce ne sera pas tous les vendredis. Après, moi, je veux bien, Arnova. Hein, si on fait un petit pack opening tous les vendredis. Ouais, Arnova, moi, je suis chaud, hein, les gars. Vous me dites. Hein. Moi, je suis dispo. Je suis dispo, moi. Moi, le vendredi soir, je suis dispo. Allez, vas-y. Oh. Oh. Bah, bah, ah non, j'allais dire Vasquez. Marco Asensio. Maintenant, as, quand t'es un joueur du Real, en général, ça peut être. C'est que claqué, quoi. Tu T'as rien de. Oh là. Oh là. Ça va être ça, allez hop. Allez hop, ça dégage. now Arnova Ah non. Ah, immobilier, Chilo Bon, 87, les gars. 87, c'est pas mal, mais faut mieux je les gagne, non Faut mieux je les garde, Petit hein. Dias. Traoré. Oh, un 86, c'est pas mal ça. Allez, un petit. Allez, mets-nous du lourd. Des fois, c'est dans les petits que c'est mieux. Oh là oh là. Oh là oh là. Pourquoi j'ai ouvert ma bouche Oh là, Stindle. Oh, on a eu Lidl. Oh là là, on a eu Lidl. Pourquoi je me suis porté l'œil Allez, un petit encore. Et après, on fait les gros. Ça part vite. Hein oh non, non. Non. Oh, Vertongue. non non. Oh non! Oh non! Oh non! Oh. Yo mon kid, Mbappé! Regarde, Mbappé! C'est le gars qui a rien compris! Mbappé, regarde, Mbappé là! Mbappé! Gaïa, super! Wow. Attends, mais moi, tous ceux que je connais, ils ont paqué des gros trucs! Hein. Zlatan! Oh la la la la la la! Oh. T'es mal, le pack il vaut combien là? Tu récupères que dalle! Une légende Oh, mais t'es mort Yo, mon Michou Comment ça va Oh, alors, alors, genre, gignot, le futur ballon d'or Éclaté Éclaté Ah Oh là là, oh, Espagne, déjà Oh, Oh, oh, yeah. oh le pack up il était horrible Oh Oh là là Oh là là Yo, mon Michou Oh là là, le Pocopini, Arnova Désolé, les amis d'Arnova. j'y suis pour rien. J'ai tout donné. Oh là là là là Ah, un petit... Ah, cool Bon, attends, ça, ça vaut que dalle, non Ça, c'est vente direct, normalement. Regardez, là, j'ai du lourd, les gars. Préparez-vous. Non, mais... Presque. Ah, j'ai cru que c'était un boost. Matipe, victoire. Oh, On l'a eu à deux pas. Arrête un peu de te foutre de moi le jeu. Merci Arnova, le sponsor les gars. Merci Arnova. Merci beaucoup. Le lien est dans la description. Salut les amis. Ciao, ciao